Le temps est venu, me semble-t-il, de commencer à mettre du contenu dans notre dépliant. Mais pour en arriver là, je voudrais encore attirer votre attention sur deux ou trois détails techniques qui pourraient avoir leur importance. Premier détail technique, avec les logiciels de traitement de texte, il est possible de cacher ou de montrer certains caractères. Des caractères que l'on appelle « non imprimables ». Ces caractères non imprimables, donc ils ne sont pas imprimés, sont extrêmement importants pour la réalisation d'un beau document. Comment voir ces caractères non imprimables et qui sont-ils Eh bien, comment les voir C'est très simple, il suffit de le demander. Et pour le demander, on va cliquer sur le bouton de la barre d'outils qui représente un de ces caractères non imprimables qu'on appelle le pied de mouche donc je vais cliquer sur ce bouton et apparaissent alors un certain nombre de marques euh, qui sont normalement invisibles qui ne sont pas imprimées sur le document parmi les marques qui apparaissent on voit les sauts de colonne mais aussi à la fin de chacun des titres ce caractère donc appelé « pied de mouche », je vous encourage à aller chercher la raison pour laquelle ça s'appelle « pied de mouche » en termes d'imprimerie. C'est un très très vieux caractère utilisé en imprimerie. Ce pied de mouche, à quoi sert-il Eh bien, il sert à indiquer la fin d'un paragraphe. Un paragraphe Mon titre page 4 serait un paragraphe Oui. En termes d'imprimerie, en termes de bureautique, il s'agit là d'un paragraphe. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque à la fin d'un paragraphe, comme celui-là par exemple, je frappe maintenant la touche « Enter ». Eh bien, un nouveau paragraphe va se créer. Voilà donc, nous avons toujours le paragraphe « synthèse », un paragraphe qui ne contient qu'un seul mot. Et nous avons maintenant un nouveau paragraphe, d'ailleurs nous le voyons, à sa marque de fin de paragraphe. On peut évidemment mettre un peu plus de texte que cela. Là, pour l'instant, il s'agit d'un paragraphe vide. Voilà, voilà un peu de texte. Tiens, remarquons une chose maintenant. Remarquons que le texte qui vient après le titre, après avoir frappé « Enter » derrière le titre, ce texte-là n'est plus un titre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est, qu est Eh bien, on va le voir au moins à deux endroits. Premier endroit où on va le voir, c'est ici, dans la zone déroulante des styles ou dans la fenêtre latérale des styles, où on voit qu'on a affaire maintenant à du corps de texte. Voyons voir si c'est le même effet obtenu ici. Nous avons du titre de niveau 2. Je vais à la fin du titre de niveau 2, je frappe Enter. Et le nouveau paragraphe qui vient de se former est également du corps de texte. Retenez bien ceci, car cela va être important pour la mise en forme du corps de texte. Autre point important dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est l'orthographe. Alors, je vais enlever le paragraphe que je viens d'écrire là, et je vais écrire euh, deux, trois mots euh, un peu maladroitement, je vais dire. Voilà. Alors évidemment, vous aurez reconnu que ces deux mots sont mal orthographiés. D, correct, faute est mal orthographiée Et d'ailleurs, il est souligné en rouge. Tous les mots soulignés en rouge sont donc des mots qui sont mis en évidence pour des problèmes d'orthographe. Comment corriger cela eh bien, Une fois qu'on a repéré ces mots soulignés en rouge, soit on voit bien qu'on a fait une faute, ça peut arriver, Soit on ne connaît pas sa faute. Alors, si je prends orthographe, je fais un clic dans le mot orthographe, puis un clic du bouton droit. Et le système, là, me propose des fautes d'orthographe avec PH. Vous le saviez, j'imagine. OK, ce n'est plus souligné en rouge. Il reste faute. De nouveau, je clique dans le mot faute, clic droit ensuite. Et là, je regarde toutes les propositions du système. Et là, malheureusement, il n'a pas trouvé. Le mot est trop différent d'un mot qu'il connaît, et donc il considère que ce mot-là est inconnu, il ne propose rien d'autre. Donc ce sera à vous alors à corriger en cherchant dans le dictionnaire. Voilà, je vais maintenant vous laisser travailler à ajouter du texte intéressant dans votre dépliant, n'hésitez pas éventuellement à rajouter encore des titres des sous-sous-titres donc des titres de niveau 3 si c'est nécessaire. A tout bientôt.